Ouais, salut, excuse-moi, est-ce que par hasard t'aurais une cigarette s'il te plaît, une cigarette Après je te laisse. Prends une cigarette là, passe -moi une cigarette toi, sale rebeu Ah putain, putain, Bon, c'est à tous Bon de Nyamanguru, Isetsuko ici le monde de la folie Bon, tout simplement aujourd'hui on va demander aux filles s'ils préfèrent les mecs gentils ou les bad boys. bon de Nyamanguru, team Nyamanguru dans les commentaires bien sûr. Salut, tu vas bien Ouais. Toi on s'est déjà vu une fois hein Oui. Dans une vidéo il y a près 2-3 mois quand même hein Ouais. On, on, on te voit souvent quand même hein Ouais, beaucoup. Voilà. Salut, vous allez bien Oui, ça va. <rire> oui. Ça va bien Ouais, moyen. il hein. y, y a un beau temps, hein. c'est bien, il y a un beau soleil là. Hein. Oui. Est-ce que vous sentez la lumière euh, luisante du soleil euh... Euh, oui, ça va. ça va. Salut, tu vas bien Oui, et vous <rire> Très bien, hein. donc tu as une bonne énergie, hein. c'est bien ça. Merci. <rire> Alors, voilà la question. Alors, la question c'est, est-ce que d'abord tu préfères les mecs gentils ou les bad boys euh, les bad boys, moi. <rire> Plutôt. Mmh. Et toi moi les mecs gentils plutôt. Alors pourquoi tu préfères les bad boys que les mecs gentils Les bad boys. Et pourquoi les bad boys Parce que je préfère, je m'ennuie moins. Ah, tu trouves que les mecs gentils sont ennuyants en fait, c'est pour ça. <rire> ouais. D'accord. Et là on va dire que actuellement tu es avec un bad boy ou un mec gentil Célibataire. Un peu des deux. Comment ça un peu des deux là, comment ça T'as quand même à dire qu'une petite préférence vers l'un ou vers l'autre quand même, non <rire> Bah un peu des deux, quand ils sont trop gentils, euh, les gens ils aiment pas en général. Ils sont un peu quoi. Ouais Et quand les trous boys, bad boys c'est un peu... Euh... C'est un peu chiant aussi Ok, et là on va dire que tu es avec un bad boy ou un mec gentil actuellement ah. Ah. <rire> ah. Niama niama Niama euh, Les mecs gentils Et pourquoi les mecs gentils Pourquoi Bah parce qu'ils sont gentils du coup Ouais mais... Est-ce que tu as déjà rencontré des bad boys toi Ouais plein, à plein. Et ils ouais. t'ont un peu fait souffrir quoi Beaucoup, ils m'ont brisé le cœur du coup... Euh, ils t'ont niama brisé Ouais Les deux euh, mais tu as quand même une préférence non un vers l'autre, quand même. Les bad boys. Et pourquoi les bad boys Pourquoi Je sais pas. Entre les deux. Euh, mais tu as bien on va dire une préférence non un vers l'un ou vers l'autre. Quand même. Bad boy Ah, ah. dis-moi honnêtement. Hein honnêtement, bah les bad boys. Ah, pourquoi ça Pourquoi Parce que je sais pas, je trouve qu'il y, y a plus de caractère, Du coup, il y a, y a plus de. Enfin, je sais pas, il y a plus de délire, genre. Il y a plus de délire. Comment ça ouais. Plus de délire. Hein non, Comment ça Plus, enfin, ouais. plus d'aventure. Voilà. Niyama dis-moi. Je préfère un mec gentil, quand même. Ah pourquoi ça, pourquoi ça Bah parce que s'il est pas gentil après on peut pas vivre avec lui Alors j'ai une question, est-ce que tu préfères les bad boys ou les mecs gentils Les mecs gentils Alors pourquoi les mecs gentils Pourquoi bah Nyama, Dis-moi Nyama. Je dis <rire> sais pas, ils prennent plus soin de nous Euh... Je sais pas, les mecs gentils, je trouve ça ennuyant genre Ouais, euh... Ennuyant dans quel sens tu veux dire ouais, non, Euh... Je sais pas... Ouais, je pense c'est un peu... Ah, tu dis que c'est un, un peu trop canard, canard quoi Ouais, peu. voilà Plutôt gentil, je pense et pour toi, c'est quoi un homme gentil Sa question. Euh, qui est attentionné, qui est là pour toi. Euh... D'accord. Voilà. Et les mecs gentils, tu trouves qu'ils sont trop mous, quoi Ouais, trop mous, voilà. Okay. Pas vraiment intéressant. Et actuellement, tu es avec Et un. C'est bien aussi. C'est bien aussi ouais. Et actuellement, tu es avec un bad boy ou un mec gentil Actuellement, je suis célibataire. Ah, ok. Et tu cherches <rire> un bad boy, bien sûr Je cherche personne pour l'instant. Ok, d'accord. Parce que moi, je connais un bad boy avec un chapeau. <rire> <Et> il est <rire> mignon, hein <C> est moi. <rire> Et du coup, pour toi, tu préfères les mecs gentils au bad boy, du coup alors. Bah. Les bad boys, tu souffres trop, mais bon, les mecs gentils, c'est vrai que c'est un peu autre ennuyeux. Je pense que dans le cadre d'une relation sérieuse, tu pourrais plus un homme gentil. Mais pour le cas d'une relation, disons d'un soir, relation comme ça, du coup, c'est plus quel genre d'homme que tu aimes bien Ouais, peut-être Boy Boy. Ah, voilà. Parce que comme ça, je me sens en sécurité. Mais les mecs gentils aussi sont peut-être gentils, sécurité. Imaginez un mec gentil, musclé, il est sécurité aussi, niama. <rire> oui Je sais pas mais ils sont gentils mais après... Euh... Il y en a qui sont gentils et après ils sont faibles Ah voilà, ils sont faibles rien. Ah tu rien. sais qu'ils sont un peu soumis quoi Voilà, voilà. Ah ça hésite hein Un peu des deux Ah peu bon, les deux, bon ça va ouais. En tout cas je te remercie hein Merci à vous Merci hein Tu <rire> crois que toi tu as, as, as trouvé la série Vampire Diaries là Ouais. ouais. Avec euh, Damon Salvatore, t'aimes bien, hein Ouais, lui, ouais, je t'aime Ah, t'aimes bien, t'aimes bien. Okay, ouais. D'accord. peu comme dans les séries, il a Damon Salvatore, Chuck Bass, tout ça, là. Ouais, voilà, c'est ça. Bien, hein ouais, j'aime bien. Il paraît que le bad boy, il brise souvent les cœurs. Il paraît. Il paraît. Donc, toi, tu aimes bien te faire briser les cœurs ou ça va J'ai un cœur de pierre, je m'en fous. Ah, ça va. Mais franchement, un bad boy, c'est pas forcément un méchant. Ouais, c'est pas vrai. Ça peut être aussi un gentil, un bad boy. Hein ça peut être un, un mi-gentil, mais qui a des attitudes un peu. Euh, voilà. Non. Si on doit choisir vraiment entre un gentil ou un bad, bad boy, boy. c'est vraiment un gentil. T'aimes bien le mec un peu mielleux. Yama un peu mielleux hein. Bah après je préfère pas qu'il me trompe quoi. <rire> okay. oh. Est-ce que tu as déjà eu une relation avec un bad boy Oui oui oui. Ah. oui. Et euh, comment je... tu as ressenti la relation avec lui Bah j'ai vécu les deux et je, donc je sais je le suis mec en comparant. Pour... Voilà, c'est ça. Que pour une relation sérieuse. Je pense que tu préfères plus un mec gentil, hein, pour une relation sérieuse plutôt. Pas une relation d'un soir mais sérieuse ou. Non je suis pas d'accord, je trouve qu'on peut avoir une relation euh, sérieuse ouais. avec euh, Après, un bad boy. Plus fière. Justement ça le change pour le changer. Oh. Et comment ça fier Bah. Euh, Excuse-moi. Ben, ouais. euh, bah je sais pas quand t'arrives à sortir avec un bad boy, tu te dis euh, c'est bien, j'ai réussi à. Ah t'as le conquir quoi Ouais voilà, ah, c'est plus. Okay. Euh... <rire> Et pour toi du coup c'est quoi un bad boy un peu Peut-être plus dans l'allure, dans le, quoi. le ah, style. Le style un petit peu. Là, ouais. parfait. Parfait. Bon, bandone Manguru, Merci d'avoir visionné la vidéo. Mettez un pouce bleu. Euh, hashtag team Manguru dans les commentaires. Partagez la vidéo, c'est important.